Salut, alors EtherConnect vient encore une fois de nous surprendre, euh, nouvelle annonce sur le canal officiel d'Eifi, euh, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes abonné, à... mettez-vous sur ce canal, il y a 250 000 personnes qui sont, qui sont souscrites au canal Eifi officiel. Euh, nouvelle annonce, donc je vais vous la faire en français bien sûr, donc voici ce qui a été annoncé. Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de la deuxième ICO pour la communauté EtherConnect, et voici les détails importants. ICO, donc c'est un nouveau token qui, euh, qui est lancé. Nom du token, Panda Inu Token. Le projet même est soutenu par un cas réel d'utilisation de portefeuille cryptographique décentralisé avec une sécurité de niveau militaire. Site officiel et détails pertinents pour le début de l'ICO très très bientôt. Date de début de l'ICO, environ la troisième semaine d'août. Euh, le compte à rebours sera bientôt en ligne sur le tableau de bord d'Etherconnect. Commission d'affiliation pour la communauté EtherConnect, 5% au premier niveau, 3% au deuxième niveau et euh, 2% au troisième niveau. Tout est payé en pièces ECC EtherConnect dès le premier jour. Donc ils viennent d'annoncer un nouveau token. Euh, après le token EIFI qui est en train de construire le DEX, l'échange décentralisé d'EtherConnect, Il passe au deuxième euh, de lancement du deuxième token, enfin on va dire le troisième token, de, de, de l'écosystème Etherconnect et bien sûr Etherconnect le token ECC il reste le token majeur. Euh, il y a encore un nouveau projet qui est en train d'être lancé celui-là il est basé sur les mêmes tokens donc les mêmes tokens sûrement que si vous êtes dans la crypto-monnaie euh, vous en avez entendu parler avec euh, les tokens tels que SafeMoon, SafeMars etc etc tous ces tokens hum, qui ont créé, euh, qui, ont, qui ont grossi très très très très, très rapidement au, au, sur les Derniers mois, euh, donc un nouveau token de ce type est créé euh, sur EtherConnect. Donc ça va démarrer comme ils le disent ici à la troisième semaine du mois d'août, donc d'ici euh, d'ici trois semaines à peu près. Alors je continue la lecture l'airdrop pour la communauté. Donc il y aura un airdrop aussi de ce token. Donc on recevra des tokens euh, panda et nu euh, directement sur nos wallets. Pour bien sûr, comme, comme pour le token EFI, pour tous les tokens ECC détenus. Donc, plus vous avez de tokens ECC sur le compte, eh bien, vous continuez de recevoir, vous allez recevoir des airdrops. Euh, voilà, donc un instantané sera pris, donc un snapshot, un, un relevé de, de vos comptes euh, sera pris le 30 septembre de toutes les pièces ECC que vous avez dans le portefeuille. De, de staking et le portefeuille de solde disponible et les tokens Panda INU seront donnés en a -drop dans un, pour un rapport de 1 à 20 c'est à dire que vous obtiendrez un token Panda INU pour 20 tokens ECC de tenue. oui pour chaque 1, un... ah non c'est pardon, <rire> j'ai mal lu donc c'est le contraire, donc pour chaque token ECC que vous avez, vous allez recevoir 20 tokens gratuits Panda INU, donc euh, si vous avez un token, vous allez recevoir 20 tokens Panda euh, donc de, détenez plus de plus de tokens ECC et gagnez plus de tokens gratuits. Une petite note, ici, le troisième et dernier lot de jetons Efi sera distribué selon le calendrier prévu le 31 août. Un instantané sera pris de, de tous les tokens ECC dans le solde est disponible et les Efi gratuits seront donnés dans, pour un rapport de 51. Donc 50 pièces ECC vous donnera une pièce EIFI, un token EIFI gratuit. De plus, dans quelques jours, euh, tous les, de plus, non, de plus, tous les quelques jours, de petites quantités de jetons de tokens EFI commenceront à être débloqués de vos back-office ECC et EFI. Nous prévoyons de libérer 1000 à 5000 tokens EFI tous les jours, euh, tous les quelques jours, au début, pour totaliser l'offre en circulation de tokens EFI sur PancakeSwap et augmenter au fur et à mesure que les utilisateurs rejoignent la communauté. L'avenir est prometteur. Nous avons créé l'histoire avec les promotions réussies, toujours en cours, de l'EFI et en aidant l'équipe de l'EFI à créer l'une des plus grandes communautés cryptographiques. Maintenant, le lancement de Panda Token sera soutenu par les deux communautés ECC et EFI, et vous pouvez imaginer le genre de sensibilisation que ce projet est sur le point d'avoir. On devrait l'appeler le Dogecoin Killer, le tueur de Dogecoin. Préparez-vous à un mois d'août chargé et à beaucoup de profits pour nos affiliés mondiaux de l'ECC. Si vous faites partie de la communauté EFI et non de l'ECC, nous vous recommandons vivement d'entrer en contact avec l'un de nos affiliés EtherConnect dans le monde et de vous inscrire dès que possible pour participer à ce lancement et gagner plus de tokens gratuits. Alors, euh, moi, c'était la surprise totale. On a eu cette info vers midi ou en fin de matinée, en début d'après-midi. Aujourd'hui, euh, J'ai vraiment, euh, voilà, bah, c'est une belle surprise. Donc, il y, y a un nouveau projet qui se lance. Euh, qui va participer, bien sûr, à l'écosystème d'EtherConnect. Euh, au final, qu'est-ce que vous devez retenir de ça Est-ce que c'est une bonne chose Bien sûr, c'est une super, super, super bonne chose, puisque, en fait, euh, le... déjà, je, vous, je vais vous le faire en plusieurs, en plusieurs parties. Les mêmes tokens... Euh, C'est né à peu près en fin d'année dernière. Et ces tokens ont absolument explosé. Beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires, même avec 300-400 dollars de, au démarrage avec les, euh, ces tokens même, euh, puisqu'en puisqu en fait, ce sont des tokens qui ont eu une croissance vraiment, vraiment 10 000%, 100 000%. Enfin, Renseignez-vous un petit peu plus euh, sur le, ce genre de token. Un des plus fameux, c'est SafeMoon. Euh, et il y en a plein, plein d'autres euh, qui, ont, qui ont suivi. Donc, donc tout ça, en fait, ce que EtherConnect est en train de faire, c'est que euh, d'abord, avec Eifi, ils ont touché le monde un petit peu de la finance décentralisée euh, avec, euh, avec la création d'un échange décentralisé qui, qui va sortir d'ici euh, avant la fin août, je crois. Donc ça, c'est une partie de la, de la communauté de cryptographie, de crypto. Une autre partie, ce sont beaucoup de, de, de jeunes. En général, ce sont, il n'y a pas que des jeunes, bien sûr, mais, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont justement, qui étaient dans ces tokens qu'on appelait les shitcoins, qu'on appelait euh, les, euh, les memecoins. Euh, donc ils sont en train de créer un token de, de ce genre-là. Et ces tokens-là, il y a beaucoup de monde qui afflue. Et qu'est-ce que ça donne pour ECC bah, Premièrement, ça fait connaître ECC. EtherConnect devient, devient connu, devient de plus en plus connu. Euh, on voit le nom de plus en plus de gens connaissent euh, EtherConnect. Et puis en plus, avec l'Airdrop, le, forcément, les gens vont s'inscrire sur EtherConnect ils vont acheter des tokens EtherConnect. Et du coup, ça participe à la croissance du token Etherconnect, ça participe à la croissance de la, de la communauté Etherconnect euh, et de toute la communauté, en fait, qui, qui, qui est en train de vraiment de grandir, d'être de, de, de plus en plus connu. Euh, donc vraiment, c'est une excellente chose. Euh, je pense, je suis presque sûr, il y aura d'autres projets dans le futur. Après, par la suite, euh, ils ont souvent parlé de NFT, donc les Non-Fungible Tokens. Il y aura certainement un projet qui sera basé sur les, sur les NFT. Donc, les NFT, ce sont en général soit des images, soit des audios, soit des courtes vidéos qui sont vendues et qui, euh, qui ont fait le buzz euh, depuis l'année dernière également. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient de ça Ça augmente tout simplement la, la visibilité d'EtherConnect ça augmente euh, voilà de plus en plus de gens connaissent Etherconnect donc forcément le token grandit de plus en plus de gens se rallient le site de plus en plus de gens s'inscrivent euh, donc ça participe à la croissance de tous les tokens qui sont sur le sur le sur l'écosystème Etherconnect voilà donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle euh, je vais euh, terminer en, en complément avec la la, la fin de l'airdrop l'Airdrop pour EFI a été distribué euh, je vous explique vite fait parce que certains peut-être n'ont pas bien compris sur quel principe était donné le token. Enfin, c'est des petits détails. Hein. Si vous êtes nouveau sur Interconnect, si vous avez rejoint Interconnect depuis le 17 juin, euh, bah vous avez reçu donc... Euh, euh, un token EFI gratuit pour 20 tokens ECC détenus. Donc, vous avez reçu euh, des tokens EFI pour les tokens qui sont en stacking. Donc, comme sur ce compte-là, les 4156 sont en stacking. Euh, et en plus, vous avez reçu aussi des tokens ECC pour tout ce qui est disponible au retrait. Donc, euh, ce qui est disponible au retrait, c'est lorsque vous allez sur withdraw pour retirer, vous pouvez voir le nombre de tokens. Si vous n'avez jamais retiré, ce montant-là équivaut à ce que vous avez en, en retrait. Donc, vous obtenez des tokens EFI. Vous avez obtenu déjà des tokens EFI sur ce montant là et sur ce montant là alors on va regarder un petit peu en, en, en détail comment ça a fonctionné ici euh, donc si vous avez déjà reçu des tokens euh, lors du premier airdrop ici en principe si vous n'avez pas ajouté si vous, si vous n'avez pas augmenté votre stacking ici vous devriez avoir zéro c'est à dire que si vous n'avez pas augmenté votre stacking depuis ici ça devrait être zéro puisque vous avez déjà touché un, un airdrop ici euh, pour le token pour le, le wallet ECC donc sur le total de token que vous avez euh, disponible au retrait, bah vous touchez également euh, un airdrop défi euh, par contre si vous avez augmenté votre total de stacking, ça, par, par exemple, comme sur ce compte-là, vous vous rappelez que moi, j'avais augmenté, je suis passé à un peu plus de 1000 dollars sur ce compte-là. Euh, donc, j'ai reçu ce compte-là, reçu un deuxième, un deuxième um, airdrop et en plus sur le total de ce qui est stacké parce que j'ai 4156, hein, comme vous le voyez ici, j'ai 4156 qui sont stackés et j'ai reçu... Donc l'équivalent d'un airdrop sur la totalité de ces tokens donc je l'ai presque reçu euh, une fois ici et deux fois donc deux fois en gros. Voilà. Donc il y a un troisième airdrop pour le token EFI qui lui est programmé pour la fin du mois d'août, donc euh, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, augmentez votre stacking de token ECC, puisque du coup ça risque de vous donner également un, un, encore une fois un airdrop sur le sur le stacking, mais également gardez vos pièces e ECC, vos pièces Etherconnect, puisque ça vous donnera également du euh, un airdrop qui augmentera votre total. Donc moi j'ai reçu sur ce compte 210 tokens EFI, 210 tokens EFI si on multiplie par... Euh, par 14,3, bah ça fait ça fait combien Ça fait 100... 1400 multiplié par 2, ça fait 2800 dollars, à peu près, 2800 dollars gratuits. Donc vous voyez au total sur ce compte, 8214 dollars dans la balance qui sont disponibles. Et puis voilà, donc dès que le token va commencer à être... qu'on pourra le vendre... Donc tout le monde va se faire plaisir. Voilà les amis, Donc euh, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, augmenter votre, vos tokens ECC. Le token ECC, euh, Voilà la dernière chose que je voulais rajouter, le token ECC, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est le token majeur d'EtherConnex, celui qui sur lequel tout est fondé. Donc il y a de nouveaux projets qui vont se rajouter. Après le token euh, euh, Panda Inu, il y aura d'autres choses qui seront ajoutées. Donc voilà, toujours plus de visibilité, plus d'utilisateurs, plus de reconnaissance, plus de vues tout simplement pour EtherConnect, et donc une croissance du token EtherConnect de toute la communauté mondiale. Voilà, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, dans les commentaires, ou sinon, envoyez-moi un mail directement. Je vous souhaite une excellente soirée.